Members, the from Député de Whitby-Oshawa, déclaration des députés. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est un plaisir aujourd'hui de parler du programme de, de communauté qui accueille tous les âges. Nous aidons les aînés à demeurer actifs dans la collectivité et à participer à l'économie. Ils contribuent leur temps, leur énergie et leur... Euh, connaissance aux organismes communautaires. De reconnaître cette communauté est essentiel. J'aimerais souligner le plan qui a été élaboré, qui sera établi à partir du 1er janvier. De toute évidence, une collectivité qui fonctionne pour les aînés fonctionne pour tous. Nous avons des politiques Amis des aînés qui Tire d'en tirer aussi avantage le reste de la population. Il est temps de, de mettre en place de telles idées. Dans d'autres collectivités, c'est bien pour la population, c'est bon pour les affaires. Je souhaite mes meilleurs voeux au personnel de la ville de Whitby pour leur plan. Merci, Monsieur le Président. D'autres déclarations de députés? Député de windsor comme' Merci. J'aimerais vous remercier, Monsieur le Président de m'avoir donné ce qui est une bonne idée. Ici, en cette chambre, nous savons tous que vous n'avez jamais pris de pause. Vous êtes certainement quelqu'un qui fait tout son possible pour aider la, la population. Vous avez amené une... Vous, vous êtes quelqu'un qui n'a jamais bu une goutte d'alcool de sa vie, vous avez cependant tenu des événements pour, euh, sur le whisky canadien, vous avez aussi les microbrasseries, et maintenant nous aurons cette cérémonie du whisky qui est du whisky fait ici, distillé et embouteillé ici, en Ontario. Et il y avait d'excellentes sortes parmi lesquelles choisir. J'ai fait un échantillonnage de chaque distillerie et c'est un choix difficile. Comme vous le savez, le whisky qui a été choisi, le whisky du Président Sera, qui sera ici dans notre restaurant choisi de députés à l'échelle de la province, roulement de tambour, de tambour vient de la région de Windsor-Tecumseh, Temby Weiser's Legacy. J'aimerais donc saluer les distillateurs du Canada pour nous avoir fait connaître la bonne façon d'échantillonner de, de, ces petits échantillons. Je vous remercie, Monsieur le Président, pour votre soirée. Nous faisons du bon whisky, de l'excellent whisky à Windsor-Tecumseh. Depuis 1858, et maintenant, grâce à vous, l'une de nos excellentes marques, et nous en avons plusieurs, sera whisky de l'année ici, à l'Assemblée législative de l'Ontario. De la part de mes commettants à Windsor-Ticomsey, je vous remercie d'avoir amené cette, ce nouvel événement, et encore une fois, félicitations à J.P. Wiser's Legacy Brand, le whisky du président de l'année. Je voulais expliquer j'ai permis au député de, de, de prendre plus de temps puisqu'il parlait de moi. Député de Brampton-Springdale. Merci, Monsieur le Président. En tant qu'ancienne conseillère scolaire, je comprends l'importance des investissements en éducation qui sont faits par le gouvernement et il faut augmenter... Les taux de diplomation. maintenant de plus en plus d'adolescents de, de, reçoivent leur diplôme d'études postsecondaires. Nous avons investi 6,4 milliards de dollars sur, quatre ans, sur trois ans dans le système d'éducation, qui reflète l'engagement du gouvernement à aider les, les gens dans le système d'éducation à obtenir leur diplôme. Nous avons un taux de diplomation qui a un taux de graduation de, 80, de diplomation de 96 qui a augmenté de 18 depuis quelques années. Nous voyons une augmentation dans différents aspects du secteur de l'éducation. Nous avons aussi, de bons taux de diplomation au district de Peel, qui est aussi en augmentation. Nous en sommes maintenant 87, à 87.74%. À Dufferin, c'est 88,6 Nous sommes fiers du travail que nous avons fait dans le secteur de l'éducation. C'est une des raisons pour lesquelles je voulais être ici dans l'Assemblée, en raison de l'engagement qu'a pris notre gouvernement vers l'éducation. À tous les niveaux. Merci, Monsieur le Président. Déclaration de député, député de Niagara West, Glenbrook. Un financement inadéquat et un manque de plans affectent le secteur de, le, de la santé partout en Ontario, mais ma région a été affectée de plus en plus en raison de l'augmentation du vieillissement. Nous avons une, une grande tranche de notre population qui a plus de 65 ans et ces gens ne seront pas en mesure d'obtenir des soins lorsqu'ils en auront besoin. Maintenant, les listes d'attente sont de 27 000 personnes qui attendent pour des soins de longue durée. En moyenne, seulement 86, 96 lits sont libérés à chaque mois. C'est-à-dire que même si on se met sur une liste d'attente, ça pourrait prendre quatre ans avant que la liste soit complètement libérée. Je pourrais peut-être mettre mon nom immédiatement pour pouvoir avoir un lit lorsque je serai plus vieux. Je sais que nous avons averti le ministère de la Santé par les conseillers municipaux qui l'ont averti. Nous avons besoin de plus de travailleurs de soutien. Le gouvernement a dépensé des milliards de dollars dans une ligne, de dans une suite de scandales. Pourquoi est-ce qu'il ne peut donner le soutien financier nécessaire à ceux qui en ont besoin? Nous, nous avons le devoir de nous occuper de nos aînés. J'espère que le, le gouvernement tient, prendra au sérieux les soins de longue durée. Député de Kitchener-Waterloo, merci, Monsieur le Président. C'est rare que nous ayons l'occasion de remercier les enseignants pour des décennies de services. Savia One a annoncé sa retraite. C'est quelqu'un qui a créé un sens de communauté en tant que bibliothécaire principal. Il est un survivant du cancer, un grand voyageur. Il a de, une excellence dans l'enseignement. Il a gagné différents prix à cet effet. Mais le meilleur prix qu'il reçoit est de ses élèves. Ashbury dit que Monsieur Wang est le cœur de Waterloo Oxford. Il est un bibliothécaire d'autres niveaux. Il permet aux gens de se de se de connecter aux livres, de sentir se sentir valorisé. Il a un impact sur la collectivité. Monsieur Wong a a été diagnostiqué en 2010 avec le cancer. Et on avait un thème, Stay Strong, Stay Wang, Restez fort, soyez comme Wang, pour l'aider dans sa maladie. C'est un des meilleurs éducateurs euh, qui existe, il est toujours là pour les gens, le, que ce soit le personnel, les étudiants, les diplômés, et, et il encourage tout le monde. C'est un, un enseignant depuis 32 ans et il a fait la différence dans la vie des élèves. Nous lui souhaitons tout le bonheur dans son, euh, son avenir et j'ai bien hâte de danser des danses en ligne le 17 juin lors de sa soirée de retraite. Député d'Ottawa... Monsieur le, -Sud. Monsieur le Président, nous avons ici un mois de sensibilisation à la vessie et nous voulons attirer l'attention la... des gens sur cette maladie. Il y a Paul Augerman qui est là. Le cancer du, de la vessie est très important et nous avons ici des visiteurs qui sont là, qui sont des survivants. Monsieur le Président, près de 9 000 patients recevront un diagnostic de cette forme de cancer cette année. Le cancer de la vessie est le cinquième cancer le plus important au Canada. Nous voulons fournir les meilleurs soins possibles, sensibiliser la population à cette maladie et améliorer la recherche sur cette maladie pour y trouver un traitement. Nous avons des marches de sensibilisation en septembre et pour s'impliquer, veuillez visiter le site Web bladdercancer.org et regarder leurs mots-clics Yellow Helps sur Twitter. J'aimerais remercier l'organisation cancer, cancer de, de Cancer de la vessie, pour leur travail. Député Kitchener-Conestoga. Monsieur le Président, les les Almara Sugar Kings sont une équipe de hockey qui sont champions de la ligue junior B. Ils ont fait preuve de détermination. Et ils ont gagné au cours de la cinquième partie contre la ville de London. Et London était très près à un but de distance, était mené plutôt à d'un but, mais les joueurs de nos gagnants ont compté assez de buts pour pouvoir reprendre les devants et gagner la coupe. J'aimerais les féliciter. Les Sugar Kings et leur victoire est une excellente fin à, cette, euh, à la carrière de cet entraîneur qui pourra maintenant passer du temps avec sa femme et, et ses enfants. Nous lui souhaitons tout le meilleur. J'aimerais féliciter les partisans, les bénévoles, au cours de la saison, qui ont mis beaucoup d'efforts dans chaque partie. Ils ont voyagé pour voir leur équipe à l'étranger. et Évidemment, je veux aussi remercier tous les joueurs, les entraîneurs, le personnel. Ils ont maintenant gagné la bannière. Ils sont la meilleure équipe de hockey Junior B en Ontario. Félicitations aux Sugar Kings. D'autres déclarations de députés Député de Kitchener Centre. Merci monsieur le président. J'aimerais vous poser une question. Que feriez-vous si vous voyez un enfant qui se noie, eh bien, grâce à Sean et Michael Sullivan à Waterloo, un enfant a été sauvé et les Sullivan ont été reconnus par, notre servie, par nos forces policières avec un, un prix de la bravoure. Voici ce qui s'est passé. Ces gens étaient à Victoria Park, c'est un bon président d'association de comté, et il, a, il commençait à pleuvoir alors que Michael nous a alerté qu'un enfant, qu'il y a quelques, à quelques mètres, avait de la difficulté à se, à nager. Il euh, il tombait dans l'eau, il remontait à la surface et j'ai crié, il se noie. Et voilà quand Sean a agi, il a sauté dans le lac, a attrapé l'enfant. Entre-temps, j'ai composé le 9 sur mon cellulaire et l'ancien député John Melloy, qui était aussi présent, a sorti le garçon de l'eau. Nous l'avons, lui avons donné une serviette, nous avons tendu pour les urgences. Ce jeune est était à une vie plutôt dans une maison de réception, nous avons réussi à comprendre que l'enfant est autiste et que parfois il, euh, ses parents le, le perdent de vue. Nous remercions Sean et Michael pour leur action. Ils méritent ce prix pour leur geste héroïque député de Lampton-Kent Middlesex. Merci, Monsieur le Président. Un moment dans notre économie où les... Les conditions sont incertaines et qu'il y a un changement dans les démographies urbaines et rurales. Une petite entreprise de Glencoe dessert ses clients depuis plus de 100 ans. En 1910, E. May Hewinson a été ouvert sur la rue principale pour et c'était un magasin de vêtements. Au cours des années, plusieurs clients s'y sont présentés à l'échelle de la province. Ce magasin conserve sa façade victorienne et on y voit aussi à l'intérieur différents éléments commémoratifs de ses 100 ans en affaires. Ils sont récipiendaires d'un prix pour les petites affaires, pour les petites entreprises. Alan Mayhew, propriétaire, représente la quatrième génération de cette affaire, de sa famille, plutôt, qui a mené cette, cette affaire. Il a annoncé qu'il fermerait les portes de cette affaire, de cette entreprise puisqu'il veut prendre sa retraite. Monsieur le Président, j'aimerais reconnaître l'une des familles, des entreprises de famille qui est comblée de succès, E. and Son. Ministre de l'Éducation, rappel au règlement. Monsieur le Président, j'ai présenté Cahill Aaron et sa mère, Ferra Aaron, qui était ici pour le dîner. J'ai dit que Cahill était un, enseigne, un étudiant d'une école, mais il est, va à l'école publique G. Miller. <rires> Plus tôt ce matin, avant la période des questions, j'ai fait une erreur. J'aimerais reconnaître le député de Leeds-Granville lorsqu'il a indiqué qu'il s'inquiétait après que j'ai rendu ma décision, que j'ai utilisé des mots que je n'aurais pas dû utiliser après avoir euh, révisé l'extrait, le, euh, j'ai vu qu'il a accepté ma décision j'aimerais pr présenter mes excuses aux députés, mais j'aimerais tout de même dire qu'il est toujours averti parce que j'ai utilisé... j'ai dit cinq fois aux députés qu'il devait s'asseoir... Je présente mes excuses aux députés de Leeds mm. Grenville. Rappel au règlement, présidente du Conseil du Trésor. Merci, Monsieur le Président. J'ai un message ici de George R. Strathy, l'administrateur de la province de l'Ontario, signé, signé de sa main. L'administrateur de la province donne les budgets de dépenses de certaines sommes pour l'exercice financier qui se terminera en 2018 et les recommande à l'Assemblée législative de l'Ontario, le 15... Le Toronto, le 15 mai 2017. Veuillez vous asseoir. Rappel au règlement, député de Niagara-West, Glenbrook, j'aimerais reconnaître... Dans les tribunes ici, Steve Vanderklick, euh, qui était au mariage de mon frère. C'est bien de l'avoir ici aujourd'hui pour euh, les représentants, les médecins qui veulent respecter leur droit d'objection de conscience. Présenter deux fois, c'est bien. Je remercie tous les députés pour leurs euh, commentaires. Député de Lampton-Kent, Middlesex. Merci.